Youtuber est un métier à part, il faut plusieurs compétences pour faire avancer la locomotive. Voyons ensemble les divers wagons de compétences. Scénariste Avant d'avoir une vidéo, il nous faut un scénario, et cela représente le métier de scénariste. Avant toute chose, il faut établir une idée, donc on fait un brainstorming. Dès que nous avons une bonne base, nous développons cette idée afin d'écrire un premier script. Après, nous peaufinerons notre idée afin d'avoir notre scénario final. Maintenant nous avons le métier d'accessoiriste. Nous avons le scénario en place, maintenant il faut préparer le tournage de la vidéo. On commence par les objets nécessaires à la vidéo, ainsi que des vêtements. On regarde si d'abord on a les éléments chez soi, sinon il faudra les acheter. Nous avons maintenant notre idée de vidéo et nos accessoires. Maintenant il faut filmer la vidéo, cela représente le métier de cadreur. Il faut choisir les bons plans à tourner, il existe divers types de plans et évidemment chaque vidéo a des plans différents. Un podcast n'a pas les mêmes prises de vue qu'un court métrage. Le cadre en place, maintenant nous avons besoin de jouer les rôles des divers personnages. Cela représente un métier d'acteur. Sa mission principale est de passer les émotions correspondant au personnage, afin de sortir une émotion réelle émanant du personnage. Nous avons notre acteur, maintenant il doit être coiffé. Bon, c'est plus savoir se coiffer que réellement faire le métier de coiffeur, mais c'est quand même mieux d'être coiffé pour une vidéo, non la vidéo est en train de tourner. L'acteur joue ses personnages, mais il faut prendre le son pour la vidéo. Cela représente le métier d'ingénieur du son. A la fin des prises, il devra mélanger, équilibrer, harmoniser toutes les pistes sonores afin d'élaborer la l'apprentissage finale de la vidéo. La vidéo a été tournée, le son est terminé. Maintenant, la vidéo doit être montée et ça représente le métier de monteur film. Il faut assurer l'assemblage des plans et séquences d'une vidéo. Cela prend du temps car il faut découper toutes les bonnes prises de la vidéo, tout carrer parfaitement et rendre tous les changements de plan bien propres. Bien souvent le chef monteur s'occupe également du métier de monteur son. Il rassemble l'ensemble d'une façon harmonieuse et en rapport avec le contexte et les éléments sonores d'un film. La vidéo est terminée, tout est monté. Il faut la mettre en ligne et ensuite la promouvoir. Cela représente le métier de community manager. Il consiste à animer et à promouvoir la chaîne YouTube. Il est au développement des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Une bonne communication peut attirer de nombreux abonnés qui adoreront regarder vos vidéos. C'est un petit peu optionnel, mais ça peut être fortement utile. Et évidemment, YouTubeur est un nouveau métier et un métier à risque. On ne peut pas en faire son travail au début, mais on le fait en tant que passionné. Et même si votre chaîne YouTube ne marche pas, vous avez pris toutes ses compétences. Eu des visions de ces divers métiers, cela peut vous servir plus tard. Et pourquoi pas travailler dans un de ces métiers. Car maintenant, vous avez de l'expérience. Oh, j'ai oublié un wagon peu importe ce que vous faites, soyez motivé, n'abandonnez jamais, soyez également patient. Si ça ne marche pas, essayez de différentes façons. Les autres ne vont pas croire en vous, c'est pas grave, car vous vous croyez en vous et vous allez leur prouver qu'ils ont tort. La motivation est valable pour tous les métiers.